C'est celui du, des transferts interbassins en Provence C'est le rôle d'une société qui est identique à celle que nous avons, euh, que nous avons dit tout à l'heure, BRL, où la société, nous n'avons pas, nous ne dirons pas aujourd'hui, c'est la société qui est responsable euh, des projets du barrage de Sibins ou d'autres barrages. C'est une société d'aménagement régional, la, une SAR, euh, qui est aussi une société d'économistes en France. Mais d'abord, je voudrais, parce que qu'à Barcelone, vous connaissez bien obligatoirement la géographie de, de, de la région de Paca et de, de la Provence, faire un petit point géographique hein, pour dire que l'eau euh, pluviale et l'eau des, des, des masses de surface est très mal répartie euh, en région Paca. Euh, à la fois dans le temps, parce qu'il parce que y a des variations interannuelles, des variations interannuelles daprès euh, mais aussi euh, dans l'espace parce que les chaînes de montagnes ou les collines euh, bondent d'est en ouest. Euh, et donc, euh, pour acheminer euh, l'eau euh, qui est assez abondante, en particulier autour d'une un, rivière qui est affluent du Rhône, qui s'appelle la Durance. Et son affleur, qui sont principal la qui s'appelle le Verdon, euh, vers les plaines côtières, où se trouvent les villes, bah, il faut faire des transferts interbassins, mais ah, c'est pas d'énormes bassins. Donc, euh, depuis, le, depuis que la, la Provence existe, il y a eu des transferts d'eau interbassins, comme il a été dit tout à l'heure, euh, chez les Romains, etc., d'accord mais euh, le, le premier canal d'importance a été construit au XVIe siècle par un ingénieur qui s'appelle Adam de Craponne et qui a dévié l'eau euh, de l euh, vers, euh, la Durance vers la plaine de la Croix, grosso modo. Hein Ensuite, euh, Marseille a de gros problèmes d'eau. Hein, euh, la ration d'eau euh, en 1840 était autour de. Euh, Litres par, par personne, étant en croissance démographique importante, euh, un projet a vu le jour qui a été, euh, qui a été réalisé euh, en, en 1852 et qui vise à amener l'eau de la Durance, de la base Durance, euh, vers Marseille par un canal qui s'appelle le canal de Provence. Euh, Marseille a, a acquis ce qu'on appelle du droit d'eau sur la Durance, à concurremment euh, aux gens qui étaient à Naval et aux gens qui étaient à amont et euh, je vais vous montrer un petit peu ce qu'est le canal de Marseille Là. le canal de Marseille ici vous voyez, vous voyez le, tra le trajet assez sinueux euh, du canal de Marseille qui a été construit euh, au milieu du 19e siècle euh, avec des aqueducs euh, des barrages et qui va euh, qui, qui aboutit à Marseille euh, en deux branches une branche marseillaise et une branche qui va vers, vers un port, qui est un port industriel qui est devenu plutôt un port de plaisance maintenant qui s'appelle la Ciota. alors extrêmement euh, dangereuse, Alors, était, elle était particulièrement diabolique. Hein. Euh, par exemple, Madame de Sévigné, qui était une épistolière du XVIIe siècle, euh, on parlait en, en des termes horrifiés. Hein. Quand il y a eu le cru de la Durance, ça a tout sur son passage. Et euh, l'État, l'État français, au moment où, où c'était l'État stratège, hein, que, que certains veulent, veulent, veulent reproduire maintenant, euh, avait... Euh, avait fait le, le projet qu'il a réalisé euh, d'une retenue euh, dans, dans le cours le plus haut euh, de l'assurance euh, qui s'appelle euh, je vais essayer de, de vous montrer qui s'appelle la retenue de saint et qui est dans le bon, en pas, pas très bien mais qui est dans le, dans le cours supérieur de l'adurance ah, l'adurance étant, étant, euh, étant euh, une rivière qui est qui est soumise donc à des, à des, crues, à des crues de printemps quand les, et des crues d'automne lorsque les de printemps lorsque les, les neiges de printemps fondent et les crues d'automne lorsqu'il y a des épisodes d'hiver sur, sur les Alpes ou des épisodes qu'on appelle maintenant méditerranéens de météo Et, et, et cette, cette retenue a été accompagnée d'un grand projet euh, qui, euh, qui a à la fois réglé les problèmes énergétiques. L'EDF, c'est en parler de ce projet, de le maître d'oeuvre, en fait. Et là, on revient à ce qui était dit tout à l'heure sur, sur le rôle de l'État hein, et le rapport entre l'État et la, la, la démocratie, les démocraties, etc. Donc, euh, donc, EDF a créé tout au long de la l'adurance un certain nombre de, de centrales, centrales électriques, et a doublé Durance par un canal sur lequel c'est plus facile d'établir des centrales, est le cours de, de, de la très erratique, qu'on appelle le canal usinier EDF, usinier EDF, hein, sur lequel vient maintenant se brancher le canal de Marseille. Et alors, évidemment, comme tout ça a été régularisé, les droits d'eau, les gens en amont et en aval ont été révisés et euh, ça a permis de libérer les ressources de, sa, de son principal affluent euh, qui s'appelle... Le Verdon. Et donc est née, est née euh, la société du Canal de Provence qui gère essentiellement les eaux du Verdon qui, qui ont été libérées à l'usage euh, à la fin des années 50. C'est un produit très important, un réseau très important euh, qui irrigue. Euh, au départ, hein, il était fait pour irriguer euh, l'agriculture, mais euh, qui, qui, va, qui va apporter de l'eau à un certain nombre de, de, de communes, de collectivités de communes, euh, du, de du en particulier Toulon, ou bien à l'intérieur des terres, ex en enfin, On reviendra là-dessus, vous voyez déjà que, vous voyez, vous voyez un petit peu ce réseau, là, un peu épuré, euh, et vous voyez que en potille, euh, il y a beaucoup de transferts interbassins par, par des pubs enterrés, des galeries, etc. Je vais passer là-dessus, mais ça vous donne une idée de, de, des, eaux de, des eaux de surface. À gauche, c'est le rose. Un peu plus loin, alors il y a un certain nombre de petites rivières. Ensuite, il y a les eaux de surface disponibles. Euh, c'est euh, bon, l'adurance, le Verdon, d'eau, le bas. Et ensuite, un certain nombre de fleurs de côtiers, dans, dans le bas. D'autres petits fleurs de côtiers, vous voyez, avec des, des quantités d'eau qui ne sont pas négligeables, parce que elle, elle réalimentent un certain nombre de, de nappes, euh, ou bien elles, sont, elles, elles servent de base à la vocabilisation de l'eau jusqu'à présent. Vous voyez, là, on parlait, on parlait du bassin, là, on voit un petit peu l'ensemble des, des sous-bassins. Les limites, vous voyez ici, euh, sont des limites de crête. Pour passer d'un sous-bassin à un autre au sous-bassin, bah, il faut euh, faire des ouvrages d'art, hein. soit des aqueducs, euh, soit des galeries, soit enterrés euh, de, de la filoterie et, et fonctionner euh, sous pression avec des siphons. Vous voyez à peu près les, les, les sous-bassins et les fleuves côtiers, le Gard, le Gapon, etc. etc. Uvonne euh, euh, dans la vallée du même nom près de Marseille. Euh. Bon, pour vous donner un petit peu une idée de la complexité des, des sous-bassins dans cette, dans cette région. Et, dans le, et aussi, dans la mesure où, les, où les, les, la plupart des villes importantes sont relativement près de la côte, la nécessité, pour alimenter la consommation urbaine, de transférer de transférer des eaux. Tout ça est, est tout à fait rationnel jusqu'ici. Hein, vous, vous, vous voyez aussi qu'il y, qu y, qu y a des aquifères aquifères dans lesquels là aussi on a, on a pompé hein, d'une façon inconsidérée, je ferai les mêmes remarques que, que les amis qui m'ont précédé, aquifères euh, karstiques, vous voyez, ils sont très importants hein, dans, dans la région, ils sont en jaune, et aquifères profonds qui sont beaucoup plus difficiles d'accès qui demandent plus d'argent pour, pour les forages. Ces aquifères sont des, sont des ressources qui sont, qui sont menacées. Et d'autres aquifères, on verra tout à l'heure, sont en train d'être explorés. On verra avec quelle justification. Alors, revenons sur cette société qui a été constituée par l'État, Société d'aménagement régional, avec, un peu comme les autres sociétés d'aménagement régional, comme but, distribution de nos dérégations par canalisation, etc. etc., etc. L'État a passé une concession, un contrat, euh, pour, pour réaliser le cadre de Provence, d'autres ouvrages. Et euh, en France, il y a eu, euh, en 80, 1983, un processus de décentralisation, donnant plus de pouvoir aux collectivités locales, régionales, etc., qu'on appelait. Le, que on a appelé la première étape de la décentralisation. Et euh, la région en 1983 donc s'est fait, euh, fait transférer les, les droits de les droits de l'État. Et, et donc euh, actuellement, la région est donc actuelle pour savoir, est donc actuellement le, le premier actionnaire de cette société, euh, qui n'est pas intégralement publique, qui est une société d'économie mixte dont on va voir ici euh, les, les caractéristiques. Hein. Bon, les volumes, ceux qui est desservi en eau d'irrigation, là, ça n'a pas bougé. Hein. L'irrigation, euh, en tendance un à la cause d'Azur-Corse, est, est, est relativement, relativement plus faible qu'ailleurs. Les, les territoires agricoles sont très contraints. Euh, il, il, y a, il y a au contraire hein, une tendance euh, pour, les, pour les villes, les conurbations, à s'étendre, l'agriculture périurbaine euh, disparaît, etc. Donc, euh, la, la fourniture d'eau pour, pour l'agriculture ne vise pas de grandes exploitations, de petites exploitations, on verra, j'ai ajouté une carte un, un peu plus loin, euh, cette, cette mission, on va dire, est en D'autant enfin, que la société des carnes de provence met en œuvre petit à petit, un peu chichement, euh, des, des, des, des aides. Pour, pour installer du goutte à qui etc. Et ce qui est intéressant, c'est ce que, en fait, il y, a, il, y a un certain, il y a à peu près le tiers de l'eau qui, qui est produite, euh, qui va euh, alimenter les entreprises de la région, dont un, dont un certain nombre d'entreprises de haute technologie, qui ont besoin d'eau extrêmement pure, parce que quand vous donc, quand on fabrique des, des, euh, un certain nombre, un, un nombre d'objets de, de, de haute technologie, euh, comme des écrans par exemple, on a besoin euh, d'eau de, complètement pure, ou pas complètement pure, ou euh, bien, bien lorsqu'on fabrique des, des puces pour les téléphones portables, pour votre carte de crédit, il faut l'eau très pure. Et dans la région d'Aix, dans une région qui s'appelle la région de Boussé, il y a ce type d'entreprise, des entreprises majeures dans ce domaine qui ont besoin d'eau extrêmement pure. De même pour faire des panneaux solaires, on a besoin d'eau extrêmement pure. Ça consomme beaucoup d'eau. Donc euh, en fait, idem dans la région de Grasse, pour les usines qui fabriquent, qui fabriquent des parfums. L'eau industrielle, c'est quand même le tiers. Et euh, la société de Provence a un, pour un peu plus d'un tiers. Euh, de l'eau qui, qui est livrée à des, à des syndicats, à, à des regroupements qui sont des regroupements qui ont la maîtrise publique de l'eau potable. Même si ensuite, elle délègue euh, cette, cette, cette, l'exploitation à des sociétés privées par, par ce qu'on appelle des en France des délégations de services publics. Voilà, donc un capital relativement modeste au hein, départ, avec des collectivités, la région, le département, la ville de Marseille, des banques, la Caisse nationale de crédit agricole, Caisse nationale de crédit agricole, ça c'est la banque, c'est une banque soi-disant euh, soi coopérative qui en fait est une banque privée qui fonctionne comme une banque privée. Et la Caisse des dépôts et consignations, c'est la banque publique. Et les chambres d'agriculture des salles départements concernés. Alors ce qui, est, ce qui est assez intéressant, c'est que, que les profits, toutes les années, quand on regarde le bilan, ils sont, ils sont mis en réserve, hein, dans, dans un fonds de réserve, éventuellement en cas de coup dur, hein, pour éviter le dépôt du bilan éventuel, ou bien ils soient, sont mis en remport à nouveau. -à il n'y a, a pas de profits qui sont distribués entre les membres, c'est réinjecté dans, dans, dans l'exploitation et dans, dans les projets. Quant aux projets, ils sont financés euh, par les, par les, par les, les actionnaires divers et relativement euh, peu par, par la porte des banques qui sont actionnaires. Alors jusqu'ici, euh, tout est parfait, ça va mieux. Donc. Revenons, revenons donc rapidement sur, ce, sur, ce, sur cette carte. On voit qu'il y, y, y a beaucoup de tubes. Hein On parlait de tubologie. Il y a beaucoup de tubes. les, mais les tubes, les tubes à un potillé. Mais les tubes, ça ne veut, veut pas dire plus. Hein c'est euh, les tubes de, de diamètre abdominale de 800 ou de 600 ou plus. Mais ça, ça ne que pas que c'est mauvais, les tubes, comme l'a dit C'est négatif qu'on se qu pose à ça dans deux cas. Par exemple, en ce qui concerne Marseille, on voit, on voit bien qu'il y a des tubes qui arrivent au Vallon dol hein, qui viennent sécuriser éventuellement, euh, éventuellement euh, les inductions d'eau potable pour Marseille par le canal de Marseille. Là, c'est la seconde ressource plus ou moins utilisée. Bon. On verra que sécuriser, c'est la même chose, parce qu'en amont du canal de Marseille et euh, sur, sur la branche qui va du Verdon, euh, jusqu'au canal outil de, de, de EDF euh, et il, y a, il y a de l'eau de refroidissement euh, de, la, de, la, de la centrale nucléaire euh, jules on se demande euh, ce qui pourrait lui arriver à cette eau, s'il y avait un problème de cette centrale, Donc la sécurisation c'est beaucoup dire, ça en fait, c'est prévu comme ça et je vais vous montrer alors la, la, nouvelle, la carte bientôt de la nouvelle euh, euh, de la nouvelle extension et qui pose euh, plus de problème, celle qui va de Saint-Maxime de Saint-Maximin à Sainte-Maxime hein, à Sainte-Maxime euh, et à Fréjus, hein, c'est-à-dire en pleine zone touristique, côte d'Azur est-ce que j'espère que j'ai bien mis à la, à la, à la donc, vous voyez, ça c'est le trajet euh, dont la première tranche a, a, été, a été terminée, euh, qui va donc euh, le tour Saint-Maximin Saint tour et un peu situé euh, par, euh, par, les, par les morts hein, euh, vers des euh, les villes, les villes euh, très, très fréquentées, euh, à la fois par les touristes, et il faut savoir que c'est une région où il y a beaucoup de résidences secondaires. Donc ça va aussi alimenter, alors, qui dit sécuriser euh, les ressources locales à Saint-Tropez, etc. Dans, dans toute cette zone-là, euh, où le tourisme, bien sûr, non, non non écologiquement soutenable, est en train de se développer euh, bien plus vite que, que la croissance de la France, par exemple. En fait, vous voyez le... Voilà un petit peu ses caractéristiques. Et vous voyez, vous voyez que euh, sont impliqués. Alors le, le coût de l'investissement, euh, il est.. Euh, il est il est fourni, euh, enfin l'investissement est fourni par les collectivités territoriales et par, par la caisse des dépôts, etc. Donc, il n'y a pas de gros problèmes comme nous l'avons vu euh, d'investissement. Mais vous voyez qu'en en, en dernier, euh, on voit, euh, par les, parmi les partenaires, il y a les syndicats de distribution de l'eau, euh, sont des, ce sont des, des groupements de, de communes qui achètent, vont acheter de, de l'eau brute pour la potabiliser dans cette, dans cette région. Public, hein. Public. second alors, donc, euh, qui va être concerné par tout ça Vous voyez euh, On voit que, que l'été, hein, c'est-à-dire au moment où bah, les, les, les cours d'eau, même, même, même, le euh, même les retenues, sont à l'étiage, même les étiages du nord, et sur une période qui est de plus en plus longue, là, on va devoir alimenter de 2 à 4 plus de personnes qu'en euh, hiver. Ben, voilà pourquoi euh, cette, cette liaison est, euh, a été conçue et, et pourquoi euh, elle va aller certainement jusqu'au bout. Le bateau continue à avancer hein, et voilà, c'est un fait, c'est la situation actuelle.